Et salut à tous les Australiens, c'est Gabriel. Aujourd'hui, on se retrouve pour des petites pépites que j'ai trouvées sur Facebook. Voilà, ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo comme ça. Ça doit faire quoi, une semaine ou deux, voilà, tout simplement. Et je voulais vous partager ces petites découvertes avec vous. Donc, on va commencer par le Magicien of the Secret Art. Ah, donc, il te faut un monstre Darktuner et un monstre magicien. Donc je vous laisserai regarder un petit peu les effets en mettant sur pause. Voilà. Ensuite le tuner magicien légendariste magicien Rob. Après alternative Horus Black Lv8. Donc n'hésitez pas à mettre pause. L'ultime Dragon Blanc Blue nous qui a l'air de faire mal. Un autre magicien des ténèbres, mais c'est. Voilà, c'est. Euh, c'est magnifique. La magicienne des ténèbres. Le légendaire dark magicien, oui. Voilà, 3000 d'attaque, 2500 de défense. C est, c est, ah, le magicien des abysses, alors là, c'est. Euh, le dark. Le Dark Sage of Secret Art. Voilà le Dark Magician of Origin. Voilà tout simplement. La Legendary Dark Magician. Dark Horus. Horus des Flammes Noires. À 3000 d'attaque quand même. Le Horus MV4. Ils l'ont mis en x en fan art. C'est pas mal. Métaphysique Knight, Donc ça on en avait déjà parlé. Le double dragon noir aux yeux rouges, à 2800 points d'attaque. Le Sunrise Horus. Voilà. Le Horus LV6, ils ont sorti en nexus aussi. Le Horus LV8. Encore un magicien des ténèbres. Le Black Dragon Sauvage Red, il me faut... Trois dragons noirs aux yeux rouges. Il a 2800 points d'attaque. Donc, c'est plutôt pas mal, hein, le hardware qui est pas... Pourquoi ils, ils ont sorti l'ultime dragon noir aux yeux bleus et pourquoi ils ont, ils créent pas l'ultime dragon noir aux yeux rouges Voilà. Désolé, il y a mon téléphone qui sonne. Je répondrai après. Le Neo Red Eyes. voilà, 4000 d'attaque. Le Horus Black Flame Dragon, lb 10 le golden dragon blanc yeux bleus donc c'est un blue eyes Puket, plus un stardust donc ça ça existe vraiment, un hein. consoleur Lily, Lily fait injection et ils ont sorti l'assistant fairy Lily donc euh, 800 points d'attaque, 3000 de défense c'est un synchro tuner donc je ne sais pas s'ils vont la sortir apparemment c'est un armor voilà on a fait le tour des pépites voilà, j'ai fait tout rapidement des pépites histoire que ça ne prenne pas trop de temps. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur tous les réseaux sociaux. Moi, je vais le faire. On se retrouve très prochainement. Donc, euh, là, ici la semaine prochaine. Je pense euh, je vais tourner la vidéo d'intro et la vidéo du trop tout simplement. Et euh, je vais essayer de tourner le building Gabriel épisode spécial Noël tout simplement donc euh, ça il faut que je prenne un peu de temps pour le faire mais j'ai déjà des idées. Allez sur les amis je vous laisse, je vous dis à plus et je vous souhaite une bonne journée. Ciao